Yeah, Mr. Right is in a building, à évangile hit music, c'est comme ça que ça se passe, écoute ça. frère. autour les gens ne me comprennent m pas, pas, parfois, pas, parce, que parce que je m'oppose, oui parce que je m'oppose quand Christ ne règne pas. Mais écoute ceci mon frère, ma soeur, yeah, père j'ai soif de ta capacité, même en danger de mort, je vais être capable de te citer. On m'a dit fait du buzz pour faire avancer l'œuvre Non, mais j'ai choisi d'aimer Dieu d'abord avant son œuvre Autour les gens ne me comprennent pas Parfois ne m'aiment pas car je refuse de me soumettre là où Christ ne règne pas Mais bien avant tout cela, bien souvent j'étais orgueilleux Frère en Christ mais j'étais hors de Dieu Ah, J'ai parfois été égoïste, même si ce n'est pas l'or que je veux Je n'étais qu'un gosse et pourtant j'ai joué à l'homme de Dieu J'ai parfois déshonoré l'ordre de Dieu Et j'avais plus la paix du cœur car je ne reposais plus à l'ombre de Dieu J'étais solo, j'étais errant Mais freiné dans cet élan Par le Saint-Esprit qui me rappelait ma nature de tueur de géant Je suis tombé dans la bassesse Mais avant que Dieu me rachète Je souriais en public Mais je pleurais dans ma cachette La vraie vie n'est pas extérieure Elle commence dedans Si quelque chose oppresse ton cœur Ne va pas devant Bas d'abord en retraite traite le mal-être Car si Christ ne règne pas à l'intérieur C'est dangereux de paraître Frère, faut faire le taf C'est bien plus que de balancer des punchlines dans les baffes Il s'agit de prêcher Christ avec un cœur fervent, en étant conscient que celui qui prêche sera jugé plus sévèrement. Pas bro! Crier fort, Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Même si les gens me disent que j'ai tort, je suis méprisé. méprisé. Pourtant, je suis devenu plus fort. Je suis devenu plus fort. Je suis devenu comme un dinosaure. Depuis, l qui panique. Yeah! Yeah! Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Peut-être que tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu. Peut-être que ça fait plusieurs fois que tu tombes dans le même péché. Et tu es à terre et tu n'arrives pas à te relever. Mais je viens te dire au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche maintenant. Tu es capable de le servir. Être prêt, ce n'est pas être capable de faire non. Mais être prêt, c'est être capable de compter sur son savoir-faire à lui, Dieu. Et le savoir-faire de Dieu, c'est Christ en toi, l'espérance de sa gloire. Alors lève le poing en l'air et chante avec moi. Nil est mort. Comment Clap là où tu es, clap là où tu es Ni l'échec ne m'empêcheront d'y arriver Parce que le très haut aura le dernier mot Oh je le crois par la vérité de la parole Par sa grâce un jour j'y arriverai Maintenant lève-toi et dis-le comme si c'était toi Vas-y répète avec moi Ni les mots, ni même mes fautes Oh ni mes échecs ne m'empêcheront aucune de mes luttes, aucune de mes chutes Aucune de tes luttes, tes chutes, tes failles Ne sera aussi profonde que l'amour que Dieu a manifesté pour toi Il y a 2000 ans, il prouve son amour en ce que lorsque tu étais mauvais Il donne son fils pour toi Que fera-t-il maintenant que tu es à lui Alors ne laisse jamais personne te faire douter Ne crois pas que Dieu a fini avec toi Il n'a pas fini avant même qu'il ne commence quoi que ce soit Avant le commencement, Dieu, il était dit qu il, que tu avais été élevé en lui, avant la fondation du monde, il est pour toi, il est en toi et tu vas y arriver par lui. Alléluia. Faisons un peu de flow maintenant. Ensemble, on y va. Tu crois que c'était fini Tu crois que c'était fini. Ok. Vas-y. Quand je dis allez-vous, vous dites louia, allez. Ok. Moi c'est Beat right toujours dans les big-by Dès que je prends le chromi, à l'ennemi on dit goodbye Tes matchs partent en freestyle, glorieux sera le destin Depuis que Dieu le fils m'a gardé une place à son festin Comment on te le dit, son nom fait la diff Le microphone a pris feu, dans le nom de J-E-S-U-S Dis-le, quand ça ne va pas, crie-le Quand l'ennemi te crie bleu Fais de lui ta cible, n'envoie pas de SOS Pas de SMS, pas d'appel masqué Dieu n'a pas de Dieu ne fait pas de face B Prolifique au chromier, c'est logique gros. Depuis que David fait des classiques avec Logic Pro. Ok, je suis pas le plus lourd et je suis pas le plus beau. Mais je fais du lourd depuis que j'ai fait du son pour Live Studio. Tu veux un bête de son qui claque, qui vient du ciel et puis qui dégomme Reste connecté sur évangilehitmusic.com. Je sais pas s'il y a .com mais tu as compris, reste connected. On est ensemble, on est une famille